et bien ça tu être aujourd'hui on se pour une nouvelle vidéo sur minecraft les amis aujourd'hui les amis on se retrouve comme vous voyez un coconut rp le serveur de mon youtubeur préféré minecraft oxymode euh, ça je sais pas pourquoi c'est c'est là mais bon pas grave euh, bref et voilà les amis on est sur le serveur rp de mon youtubeur préféré oxymode trop content parce que moi j'adore oxymode et mon serveur RP vraiment je vais accéder très euh, ans et voilà euh, franchement mon cerveau il est vraiment juste incroyable hein, elle est incroyable j'espère que ça partira bientôt et c'est voilà pourquoi je suis tout les amis sur euh, le Truc aujourd'hui les amis pourquoi et comment j'ai réussi à accéder au serveur beaucoup de gens euh, vont me demander mais comment t'as fait pour accéder au serveur et ben regardez euh, on est vraiment sur le Google euh, RP euh, si vous suivez un peu Ximo vous comprendrez pourquoi je suis sur le serveur voilà et voilà euh, enfin je suis dessus sur ce serveur là et voilà n'oubliez pas vous comment, mettre un like un pouce bleu pareil euh, mais pas de mettre un like vous abonner partager commenter très important et voilà commenter en mettez un commentaire voilà dites moi en commentaire hein, qu'est ce que vous en pensez de la map ce que vous pensez que c'est mode ou pas franchement c'est incroyable vraiment ma paix est juste folle folle folle franchement si Optimus s'entend la vidéo franchement j'ai génial parce qu'il a vraiment vraiment, vraiment bien joué la vidéo incroyable et euh, c'est fou vraiment il, il a tapé de dingue c'est incroyable je suis trop content que euh, le truc euh, donc déjà en fait voilà c'est sûr qu on sur le sur le site coco coco note euh, comme ça une rp rp un truc comme ça euh, crap euh, et en fait c'est euh, là où vous pouvez acheter euh, un note rp deuil un truc comme ça et là vous pourrez acheter en fait un grade qui s'appelle ah. euh, donc beta tester et euh, moi c'est un grade de tester et c'est là où on peut euh, enfin, le grade testeur qui c'est le grade euh, donc c'est le grade qui est juste ici euh, voilà on peut parler avec tous les joueurs et tout, ah, tout, tout et c'est là où on vidéo généralement maintenant dans son nouveau serveur en fait, et tout et c'est cool peut-être qu'il vous plaira au public bientôt on ne sait pas voilà si vous voulez accepter voilà il faut payer 20 euros enfin, c'est 20 balles le grade donc, euh, moi, je l'ai payé euh, pour demander à, pas, à vos parents ou quoi Donc, mais en tout cas c'est un le là je vous conseille parce que il est incroyable et euh, franchement je pense c'est c'est fou et, euh, et voilà c'est juste fou et c'est vraiment incroyable Donc, voilà c'était juste c'était juste une petite vidéo d'explication pour une petite proche sur le suis sur ce serveur là et euh, voilà c'est très très cool donc puis après moi j'aime vraiment vraiment vraiment ce, ce serveur et c'est c'est incroyable franchement c'est incroyable là on est en bêta test et tout euh, donc voilà franchement c'est incroyable dommage qu'Oximan il n'est pas là dedans le serveur pour que ça bah, avis peut être qu'il passera sur la vidéo voilà et du coup c'est ce qui est je m'entends c'est le best c'est le best tu moi, je et puis vraiment on continue comme ça parce que c'est incroyable. Même ta ville là hein, on continue. Ouais, c'est fou. Mais vraiment, euh, ta vidéo. Euh, ta ville elle est incroyable belle. Ouais, même si elle n'est pas terminée encore. Euh, donc vraiment, ta ville est, est folle hein, Elle est incroyable. Et par contre ça, je sais pas pourquoi ça fait là. Mais bon, euh, pas très grave. Alors. Euh, et voilà, donc les amis. voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, moi je vous dis à très très très bientôt les amis. Pour une prochaine vidéo et voilà, n'hésitez pas à liker, à vous très important. Ciao.